Rombe d'eau c'est pas éclate le bitume Elle voudrait qu'ils écrasent son passé délétère Sous le voile de la nuit le vacarme s'est tu À quelle peut-être douce cette ville véléitaire L'orage s'enfiltre dans ses semelles usées Il vence les hématomes, apaisent les blessures Mais il ne lave pas les phalanges incrustées qui n'est pas le sien, qui l'imbibe à l'ossature Mais que ça les obsède, qui est immoral La meurtrière ou celui qui a forgé la lame Le métal, sorti en dans une ruelle Claquant son écho intrigue les passants Mais elle les oublie, leurs regard méfiants et cruels, La brume et le bitume pour seul confident elle sait qu'il jase ce soir ses éternels mythiques Ceux-là même qui étaient sourds au coup quotidien Mais ce soir la rumeur gronde enveloppe les stoïques Une femme a buté son époux dans un élan sanguin Mais que ça les obsède Qui est immoral la meurtrière Ou celui qui a forgé la lame Le coup de trop a déclenché la fatale déferlante Vissurer la chape de plomb, son amertume perlante Et doucement s'assinue le souffle de Lilith Et doucement résonne la litanie de Lilith Quel cavale trempée aux eaux dans les rues murmurantes. Indiscret rictus imprime ses commissures. Ce n'est plus une fuite, c'est une course enivrante. Qu'elle a forgé en silence sur des années de torture. Magistrats et uniformes la jugeront bestial Quatre murs pour enfermer sa terrible rage. Quelle différence avec sa prison maritale.